Voici au 17 e jour du summer camp et j'espère vraiment que tu apprécies cette série parce que si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire. Euh, on aimerait peut-être refaire ça prochainement, l'été prochain ou avant, on ne sait pas. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la gestion du stress en famille. Euh, ça a moins de concerner évidemment si tu vis seul, quoique tu peux avoir des parents qui peuvent stresser avec toi ou ça peut t'aider pour ta future vie familiale, si tu comptes en avoir une. Alors, moi j'ai expérimenté plusieurs choses, <rire> niveau business. Euh, le niveau 1, hein, quand je me suis marié, j'étais tout content. Euh, voilà, on s'est installé et à chaque fois que j'avais une nouvelle, euh, bonne ou mauvaise, et eh ben j'en parlais, je rentrais du boulot et j'en parlais à mon épouse. Et voilà, on en parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, bah, ça a du bon. Mais ça avait aussi du moins bon parce que toutes mes nouvelles n'étaient pas bonnes. Et forcément, ça pouvait que provoquer du stress parfois. Et c'est à ce moment-là, et j'en suis encore une fois tellement reconnaissant et c'est pour ça qu'on qu aime accompagner les coachs, bah c'est à ce moment-là que je découvre le coaching et le, les masterminds aussi, qui pour moi est une forme d'accompagnement et de coaching évidemment. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que bah, en fait, je ne suis pas obligé de tout ce que j'ai fait durant ma journée à mon épouse en fait. Euh, Qu'il y a certaines choses que je peux partager et que d'autres, je peux garder notamment avec mon coach, avec les membres de mon mastermind parce que, parce que sinon tous les soirs, c'est une heure de discussion et on parle que de ça. Et quand on apporte des sujets stressants sur la table, bah, du coup, c'est du stress tous les soirs. Donc première option de débutant, hein, euh, erreur de débutant, c'est tout le temps parler de son business. Euh, à son conjoint. Donc ça, à ne pas faire parce que c'est too much, en fait. Deuxième option, que j'ai aussi un peu essayé, euh, c'est euh, bah, maintenant que je suis accompagné et que j'ai un mastermind, quand ça ne va pas, je ne vais pas en parler. Parce que je ne veux pas stresser mon épouse. Parce que euh, je veux lui amener que les bonnes nouvelles. Sauf que euh, notre épouse, ou même euh, si vous êtes euh, marié avec un homme, hein, a bah, un sixième sens, hein, en fait. Elle le sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Vous essayez de cacher, parfois vous croyez que vous le cachez bien, mais non, en fait. La personne sent bien que euh, lundi vous êtes rentré, vous étiez tout content, et mardi, en fait, il ah, y a un truc qui bloque. Et ça sent tout de suite. Ça sent tout de suite. Donc, euh, mon épouse. Euh ne, me, ne va pas tout le temps me challenger dedans, euh, me challenger et me poser plein de questions. Mais quand ça dure, quand ça dure, vu qu'elle sait qu'on a par le passé eu des challenges financiers, et bien à un moment donné, elle pose la question, comment ça va euh, dans le business Et le truc, c'est que moi, je sens aussi que de son côté, ça commence à la stresser. Et là, quand tu commences à dire que ça ne va pas, c'est la catastrophe. Pourquoi Parce que tu essaies de faire croire à ton épouse que les choses allaient bien alors que ça allait mal. Euh, et elle, quand elle découvre, bah, en fait, elle tombe de haut. Et euh, bah, c'est une forme de mensonge par omission. Okay je ne veux pas non plus être juge, je ne suis pas là chez toi à te dire ce qui est bien et pas bien. Mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti un peu comme ça. Et donc, heureusement, pour moi, il y a une troisième voie. Cette troisième voie, bah, il s'agit de partager de temps en temps ces challenges de manière proactive parce que ce qui n'est pas agréable pour ton conjoint ou la personne avec qui tu es en couple, c'est l'écart soudain entre sa perception et la réalité du style, euh, alors dans, dans l'autre sens, ça, ça devrait aller hein, je pense, si genre ton conjoint croit que ton business il est mort et qu'en fait tu es millionnaire, t'as as un million sur ton compte, bon à mon avis ça passe. mais le problème, c'est quand ça va dans l'autre sens. Et eh ben, l'idée, c'est de réduire cette perception et de la partager au fur et à mesure pour pas qu'il y ait ce coup de stress d'un coup. Parce que tu as le droit de ne pas aller bien. Et ça peut durer des mois et je ne te le souhaite pas, mais ça peut durer des années. Donc, plutôt que elle découvre que ça ne va pas bien, plutôt que toi balancer une fois tous les six mois que que ça va très très mal, bah, tous les mois, de faire un petit point hein, et d'expliquer, voilà, ça va pas bien. Et en fait, j'en ai discuté aussi avec des membres du Mastermind. Quelquefois, on le fait pas parce qu'on a cette fausse croyance qu'on protège l'autre. Et j'ai bien aimé ce que, ce que m'a dit euh, euh, quelqu'un. elle m'a dit, mais en fait, l'autre n'est pas là pour protéger l'autre. Bon, je ne suis pas forcément totalement d'accord avec ça, hein, mais quand même, je trouve ça intéressant. Je ne suis pas là pour protéger ma femme, en fait, ses émotions. Euh, bah, elle a le droit de les avoir et elle a le droit de les gérer. Euh, on est un couple et elle s'est mariée pour le meilleur et pour le pire. Et du coup, bah, si tu partages un peu de temps en temps, de temps en temps, non seulement ça peut être mieux accepté, mais en fait ton conjoint peut t'aider à trouver des solutions et à mieux vivre la situation. Alors que là, si tu es là dans ton coin en mode oh, « je vais y arriver, je vais m'en sortir et quand je vais m'en sortir, elle ne va même pas euh, euh, savoir qu'il y aura eu un problème et je pourrais lui dire que j'ai vécu ça mais en fait on s'en est sorti. » Bref, en fait, on, on s'en fiche parce que tu t'es pas marié avec quelqu'un ou tu n'es pas en couple avec quelqu'un qui veut avoir le moins de problèmes possible. Elle est là pour te soutenir. Donc, si c'est fait de manière intelligente, eh ben, je t'invite à, encore une fois, on revient à la même chose, à communiquer et à anticiper et à être proactif plutôt que d'attendre qu'il y ait des problèmes. Voilà, j'espère que ça t'aide. Et en tout cas, sache qu'on euh, peut aussi t'aider sur ce genre de choses. Je pense que tu l'as compris, on accompagne les coachs dans leur marketing et vente. Mais tu as compris aussi qu'on les accompagnait sur la partie mindset, émotionnel, dans leurs relations. Pourquoi Parce que si on te formait juste au marketing et à la vente, ça ne suffirait pas parce que tu n'es pas un robot. Si tu étais un robot, ce serait génial. Je mettrais une clé USB avec un programme et tu ferais telle action, telle action et tu aurais des résultats parce que notre méthode, elle fonctionne. Mais la plupart des coachs sont des gens, quoi Tous sont des gens émotionnels, très sensibles pour la plupart. Et du coup, il y a des fois où tu ne passes pas à l'action à cause de certains blocages d'ordre émotionnel. Et ben, on ne prétend pas être un programme de développement personnel, hein, encore moins une thérapie. Par contre, on te comprend. On sait que tes pensées, tes émotions vont affecter ton business. Donc, si tu rejoins le programme coach en mission, on va pouvoir t'aider sur ça parce qu'on sait que c'est là où tout se joue. Les techniques marketing, je les enseigne déjà en gratuit sur YouTube, sur mon podcast quand je fais des événements. Mais là où je peux pas t'aider gratuitement, c'est sur cet accompagnement d'ordre plus personnel. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à… pardon. Euh, cliquez sur le lien en description et tu vas découvrir une vidéo qui te présente le programme coach en mission. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu ne l'as pas encore découverte, vas-y, vas-y, parce qu'on a une offre spéciale qui se termine à la fin du mois. Donc, j'aimerais pas que tu la loupes. Si tu n'es pas intéressé, c'est OK. Je t'invite à écouter euh, euh, les prochains audio boost mais si tu as envie qu'on t'aide sur une plus longue durée, avec un soutien plus long et avec une communauté, c'est The Place to Be.